La réponse de quelques anarchistes russes à la plateforme, publiée en avril 1927, est contresignée par sept noms. Sobol, Flechin, Schwartz, Molly Steimer, Volin, Lia, Roman, Ervantian. Mais cette signature collective ne trompe personne. Voline est son rédacteur, ne serait-ce que par ses références constantes au Nabat et par son style caractéristique. C'est une brochure de 39 pages très serrée, utilisant de larges extraits de la plateforme, se livrant à une critique en règle de tous ses points fondamentaux. Il y a des divergences sur le fond, comme au sujet de la faiblesse du mouvement anarchiste, qui ne s'explique pas, d'après la réponse, par l'absence d'une organisation ou d'une pratique collective, mais par plusieurs autres raisons. A. Le vague de plusieurs idées de base de notre conception. B. L'assimilation difficile des idées libertaires par le monde actuel. C. L'état mental des masses contemporaines qui s'en laissent compter par les démagogues de toute nuance. D. La répression générale du mouvement dès qu'il commence à manifester de sérieux progrès. E. Le renoncement intentionnel des anarchistes à faire usage de la démagogie. F. Le renoncement des anarchistes à toute organisation échafaudée artificiellement ainsi qu'à toute discipline artificielle. Un point capital de discorde, le refus des auteurs de la plateforme de tenir compte de la synthèse. Autre point de désaccord, la notion de parti anarchiste, identifiée immédiatement à celle d'un parti politique autoritaire classique. La réponse s'en prend ensuite à l'anarchisme comme conception de classe, car il est, selon elle, également humanitaire et individuel. La conduite des masses et des événements est soupçonnée de dissimuler une volonté de domination sur les masses, au lieu de les servir d'être leurs collaborateurs et leurs aides. En ce qui concerne la période transitoire, la plateforme, selon la réponse, la nie platoniquement, phraséologiquement, alors qu'elle la reconnaît plus que n'importe qui dans nos rangs. Elle ne serait, en réalité, qu'une tentative de motiver cette idée et de la greffer sur l'anarchisme. La partie constructive de la plateforme est soumise à la même critique virulente, tout est présenté négativement. Au sujet de la défense de la révolution, il est recommandé de privilégier l'armement des travailleurs et les détachements locaux isolés plutôt qu'une armée insurrectionnelle avec état-major commun. La leçon de la révolution russe n'est pas ici retenue. Les travailleurs armés ont été vite transformés en gardes rouges, même leurs corps défendants et les détachements armés isolés ont été facilement réduits par les armées régulières, mais le propos de la réponse est ailleurs. Elle veut démontrer à tout prix le caractère anti-anarchiste de la plateforme, et pour cette fin, tout excès est bon, comme lorsque l'armée insurrectionnelle est quasi naturellement transformée en armée rouge avec bien sûr une « sûreté politique », une « tchéka », prévue soi-disant par la plateforme. Le but de la réponse consiste à affirmer que la plateforme veut la création d'un centre politique dirigeant, l'organisation d'une armée et d'une police se trouvant à la disposition de ce centre, ce qui signifie, au fond, l'inauguration d'une autorité politique transitoire de caractère étatique. La partie organisationnelle de la plateforme est soumise à la même ire pseudo-orthodoxe. La réponse y détecte une aspiration à un parti anarchiste centralisé qui n'aurait rien à envier aux bolcheviques. En conclusion, la réponse n'y va pas par quatre chemins. Oui, l'essence idéologique est le même chez les bolcheviques et les plateformards. La plateforme, c'est uniquement un révisionnisme caché vers le bolchevisme et la reconnaissance d'une période transitoire. Tout y est inacceptable, ses principes de base, son essence et son esprit même. Cette attaque tout azimut est trop systématique et partiale pour être prise au sérieux. Elle sent le règlement de compte personnel. Comment se représenter les auteurs de la plateforme, surtout Archinov et Makno, comme des bolcheviks inavoués Alors qu'ils les avaient combattus les armes à la main, qu'ils avaient vu se faire assassiner par eux leurs meilleurs compagnons Un abîme de sang les en séparait. Par contre, Volin avait, lui, entretenu des rapports équivoques, à plusieurs reprises avec les autorités bolchéviques. Mais ce n'est pas le plus important, ce qui frappe dans la réponse, c'est l'inexistence, hormis le nabat idylisé, de toute référence aux idées et pratiques du mouvement anarchiste. Tout de même, les auteurs de la plateforme l'affirmaient eux-mêmes, ils n'innovaient rien, ils ne faisaient que reprendre les acquis des idées et expériences vécues du mouvement. Nous avons vu nous-mêmes que Bakounine avait déjà conçu une organisation spécifique avec unité de pensée et d'action, c'est-à-dire une méthode collective d'action et un contrôle fraternel et continu de chacun par tous, équivalent à la notion de responsabilité collective de la plateforme. Pour quiconque ayant suffisamment étudié l'histoire du mouvement, la parenté entre la plateforme et les fraternités bakouniniennes aurait dû être évidente et ne souffrir aucune discussion. C'est faire la part trop belle à la critique partisane et à la volonté de dénigrement qui caractérise la réponse. Le groupe des anarchistes russes n'entre pas dans ses considérations historiques et personnelles. Il publie, quelques mois après, une réponse aux confusionnistes de l'anarchisme, où les critiques acerbes de la réponse de Volin et compagnie sont réfutées point par point, leur inconsistance rendue flagrante. L'accusation de vouloir « bolcheviser l'anarchisme » est relevée comme de la plus basse calomnie. Or, cet argument va servir de lieu commun à tous les détracteurs à venir de la plateforme. Pendant ce temps, les réunions-débats organisées par Deilo Truda autour de la plateforme continuent régulièrement. À celle du 12 février 1927, assistent des militants de toutes les parties du monde. Archinov, Makno et quatre autres membres représentant le groupe russe. Pierre Odéon, de la jeunesse anarchiste de France, Ranko est délégué par le groupe polonais, plusieurs espagnols, Orobon, Fernandez, Carbo et Gibanel, et un certain nombre de ressortissants à titre individuel. Hugo Fedeli, Pavel, Bulgare, Chen, Chinois, Dauphin Meunier, Français, etc. La Réunion se tient dans la petite salle d'un café parisien, on utilise plusieurs langues, le russe, l'allemand et bien entendu le français. Archinov intervient le premier, comme d'habitude, rappelant les thèses de son groupe et ajoutant que leurs applications concernaient également la France et le mouvement international. Étant pour la plupart des réfugiés, il leur est difficile d'agir en France, il manque de base sociale et il serait souhaitable de créer un organe international de langue française qui aborderait les questions essentielles du mouvement. Un espagnol lui succède et fait part de préoccupations semblables dans son mouvement national. Odéon se réclame partisan de la plateforme et demande si les présents ont des mandats pour prendre des décisions. Ranko propose directement de mettre sur pied un comité provisoire en vue de la création de l'international anarchiste. Plusieurs assistants émettent des réserves, néanmoins, une commission provisoire, composée de Macno, Ranko et Chen, est créée. La dite commission envoie une circulaire, le 22 février 1927, à tous les intéressés, récapitulant la démarche entreprise, sur la base de la plateforme du groupe russe. Suit une convocation pour une conférence internationale, le 20 mars, à Bourg-la-Reine, dans une salle de cinéma. Devant une nombreuse assistance, Macno énumère tous les points clés contenus dans la plateforme en tant que programme. L'auditoire réagit diversement. Luigi Fabri propose une légère modification soutenue par les Français et les Espagnols. On parvient à un accord sur le principe de l'organisation internationale prévue à partir des points suivants, à savoir reconnaître 1 la lutte de tous les frustrés et opprimés contre l'autorité de l'État et du capital comme facteur le plus important dans le système anarchiste. 2 La lutte ouvrière et syndicale comme une des méthodes importantes de l'action révolutionnaire des anarchistes. 3 La nécessité dans chaque pays de l'union générale possible des anarchistes ayant le même but final et la même tactique pratique, reposant sur la responsabilité collective. 4 Nécessité d'un programme positif d'action et de réalisation des anarchistes dans la révolution sociale. Au moment où la discussion se stabilise sur cette proposition des Italiens, la police française fait irruption dans la salle et arrête tout le monde. Un mouchard ou un adversaire de la plateforme a prévenu les Pandores de quelque chose qui se tramait là. Le projet ne capote toutefois pas et le secrétariat provisoire, formé de MacNo, Ranko et Chen, adresse le 1er avril 1927 une lettre considérant comme acquise la fondation de la Fédération communiste libertaire internationale et reprenant tel quel les points proposés par le groupe russe avant d'être amendé par les Italiens. C'était aller trop vite et particulièrement maladroit envers les Italiens, lesquels ne tardent pas à faire savoir qu'ils ne peuvent adhérer pour le moment à l'initiative. D'autres participants de la Réunion font connaître un avis similaire. La situation est donc bloquée par excès de précipitation ou d'enthousiasme, si l'on préfère, de Ranco et MacNo. Au congrès de Paris de l'Union anarchiste, en automne 1927, les partisans de la plateforme l'emportent sur les synthésistes et autres militants réticents. Les partisans de la synthèse, Sébastien Fort en tête, scissionnent et fondent l'Association fédérale des anarchistes. Le vieux tribun n'est pas un adversaire de l'organisation, ni un passif, au contraire, il souhaite une organisation solide, puissante, capable de relier, à fixée par la gravité des circonstances, toutes les forces de révolte constituées par des groupements nombreux et énergiques, et un prolétariat entraîné à l'action décisive par une série de troubles, d'agitations, de grèves, d'émeutes, d'insurrections. Il n'a donc rien à voir avec le dilettantisme de Voline, et, depuis un bail, il a substantiellement payé de sa personne. Il refuse les thèses de la plateforme parce qu'il les trouve trop sectaires et préfère un unanimisme, certes sentimental, du genre « la grande famille » ou comme il le dit lui-même avec humour « une embrassade générale ». C'est assez sympathique et plein de bonne volonté. Le vieux propagandiste sent que bientôt les anarchistes auront énormément besoin de bonne volonté et d'entraide, car les menaces d'affrontement social et militaire ne manquent pas. En Italie, le fascisme mussolinien s'est instauré depuis quelques années, et la réaction règne. Erico Malatesta est assigné à résidence, son courrier est censuré. Il parvient tout de même à prendre connaissance de la plateforme et rédige une critique qui paraît dans le Réveil Anarchiste, à Genève d'abord, puis en brochure à Paris. Bien que partisan, lui aussi, de l'organisation, il n'admet ni la notion de responsabilité collective ni l'existence d'un comité exécutif. Il pense que les auteurs de la plateforme sont obsédés du succès des bolcheviques dans leur pays. Ils voudraient, à l'instar des bolcheviks, réunir les anarchistes en une sorte d'armée disciplinée qui, sous la direction idéologique et pratique de quelques chefs, marcha, compact, à l'assaut des régimes actuels et qui, la victoire matérielle obtenue, dirigea la constitution de la nouvelle société. Archinov publie, dans Deilo Truda, l'ancien et le nouveau dans l'anarchisme, où il répond à ses objections et répète, avec une inlassable patience, les principales caractéristiques de la démarche du groupe russe. Makhno adresse également une longue lettre aux vieux compagnons de Bakounine, attribuant à un malentendu leur désaccord. Malatesta met près d'un an à en prendre connaissance, à cause de la censure, et y répond aussitôt. Peut-être la traduction a-t-elle obscurci le sens des mots, mais il reste hostile à la responsabilité collective, à laquelle il oppose la responsabilité morale, et à l'existence d'un comité exécutif qu'il assimile à un gouvernement en bonne et due forme, avec ses attributs policiers et bureaucratiques. Macno lui répond une deuxième fois « Je crois qu'un mouvement proprement social, tel que je conçois le mouvement anarchiste, ne peut avoir de politique positive avant d'avoir trouvé des formes d'organisation plus ou moins stables qui lui donneront les divers moyens de lutte nécessaires contre les différents systèmes sociaux autoritaires. C'est l'absence de ces moyens qui fait que l'action anarchiste, surtout pendant la période révolutionnaire, est amenée à dégénérer en une sorte d'individualisme local. Tout cela parce que les anarchistes, se déclarant ennemis de toutes les constitutions en général, ont vu les masses s'éloigner d'eux, car ils n'inspiraient aucune espérance d'une quelconque réalisation pratique. Pour lutter et vaincre, il faut une tactique dont le caractère doit se trouver exprimé dans un programme d'action pratique. Dans le domaine des réalisations pratiques, les groupes autonomes anarchistes doivent être capables, devant chaque situation nouvelle qui se présente, de formuler les problèmes à résoudre et les réponses à leur donner, sans hésitation et sans altérer les buts de l'esprit anarchiste. Malatesta évolue ensuite quelque peu sur la responsabilité collective, qui lui paraissait mieux à sa place dans une caserne, car il l'avait comprise comme la « soumission aveugle de tous à la volonté de quelques-uns ». Il concède que c'est peut-être une question de mots, car s'il s'agit de l'accord et de la solidarité qui doivent exister entre les membres d'une association, nous serions prêts de nous entendre. C'est certainement l'isolement et un problème de langue qui ont dû créer cette incompréhension chez le vétéran du mouvement. Pierre Besnard, le leader de la CGTSR et théoricien de l'anarcho-syndicalisme, n'a pas d'hésitation, lui, sur la responsabilité collective. Dans l'article consacré à la responsabilité de l'encyclopédie anarchiste, il en fait un principe organisationnel fondamental du communisme libertaire. Elle n'abolit en rien la responsabilité individuelle de tous les membres du groupement, il n'y a aucune opposition entre elles, elles se complètent et se confondent. La responsabilité individuelle est la forme originelle de la responsabilité, elle découle de la conscience. La responsabilité collective en est la forme sociale et finale. Elle élargit la responsabilité de l'individu à la collectivité en l'étendant ainsi, selon le principe de la solidarité naturelle qui est, en même temps, une loi physique s'appliquant aussi bien aux composants sociaux qu'aux autres parties d'un groupe quelconque animée ou inanimée, elle rend chaque individu responsable de ses actes devant la collectivité tout entière, comme le fédéralisme lui-même, dont elle est d'ailleurs l'un des principaux éléments. La responsabilité collective s'exerce dans deux sens, ascendant et descendant. Elle fait obligation à l'individu de répondre de ses actes devant le nombre, et à ce dernier de répondre des siens devant l'individu. On peut donc dire que les deux formes de la responsabilité se déterminent l'une l'autre. La responsabilité collective consacre et précise la responsabilité individuelle. Besnard voyait là « quelque chose de positif, rendant l'organisation méthodique et souple à la fois, avec un maximum de force de contraction et de détente ». Marie Isidine publia elle aussi une critique « organisation et parti » de la responsabilité collective à laquelle elle opposait la responsabilité morale. Elle était surtout en désaccord avec le principe de la décision prise à la majorité et que la minorité se devait d'appliquer sans réchigner. Archinov lui répond peu après. Macno réagit vivement aux critiques qui tendent à mettre en relief le caractère prétendument anti-anarchiste de la plateforme. Il conteste en particulier celle de Malatesta concernant l'unité tactique, et il s'élève contre l'emploi de n'importe quelle tactique par n'importe quel membre d'une organisation anarchiste, position qu'il attribue au vieil agitateurs italiens. L'éparpillement des forces ne peut mener à rien, et ce n'est pas ainsi lors de situations révolutionnaires que l'on pourra aller à la rencontre des masses », remarque-t-il. Dans la même livraison de la revue paraît un article de V Kudolei, un anarchiste russe resté en URSS et fervent partisan de Deilo Truda. L'auteur relève la nouveauté apportée par la plateforme, à savoir la prééminence du politique sur l'économique, c'est-à-dire du groupe idéologique uni sur le syndicat. Ainsi, le Parti communiste libertaire est pour lui la minorité consciente qui oriente, par son exemple, le mouvement révolutionnaire vers des objectifs libertaires. Les organisations ouvrières et paysannes, syndicats et coopératives constituent, eux, la minorité agissante qui accomplit la révolution. Il se réfère à Bakounine pour montrer la filiation de cette conception. La dénomination « Union Générale des Anarchistes » fait croire que tous les anarchistes devraient se sentir obligés d'en être membres, alors que ce n'est pas le cas coup d'oleil préfère le terme « parti, plus précis car il ne groupe qu'une partie des anarchistes, sur la base d'une sélection théorique affinitaire et à partir d'une volonté commune d'y adhérer. Cela ne signifie nullement une scission avec les autres anarchistes du mouvement. Bref, qu'on laisse s'organiser en partie ceux qui sont partisans d'une théorie homogène. De toute façon, les groupes sont autonomes et peuvent imposer les critères d'appartenance qui leur conviennent. En fin de compte, l'auteur s'étonne qu'on fasse tant de bruit pour un projet que chacun peut accepter ou non Toujours dans le même numéro de la revue, Archinov publie un texte de synthèse sur le débat provoqué par la plateforme. Il énumère les quatre réactions provoquées, hostilité, incompréhension, ignorance volontaire ou involontaire et sympathie ou même enthousiasme. Les résultats sont estimés faibles, compte tenu des buts visés, mais l'abattement de l'anarchisme en de nombreux pays peut l'expliquer. Ceci étant, la plateforme est le seul essai, depuis dix ans, de réaliser un pas pratique et positif vers le développement du mouvement. Il cite cependant la lettre très critique d'un camarade du RSS « Je considère que vous avez exagéré en poussant vers l'organisation d'un parti. Votre pensée m'apparaît ainsi, les bolcheviks ont vaincu grâce à leur organisation, cela veut dire que nous aussi, nous nous devons d'en avoir une. Bien sûr, notre armée ne sera pas rouge mais noire, notre GPU ne sera pas étatique mais quelque chose d'autre, notre parti ne sera pas centraliste mais fédéraliste. Avec un certain nombre de camarades ici, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vos efforts sont très méritoires pour sortir le mouvement du marais des lieux communs en utilisant l'expérience de ces dernières années, mais je pense que vous avez succombé à la tentation bolchevique. Le correspondant tenait malgré tout à souligner la valeur de la revue, son sérieux et son sang-froid, pour poser les questions, c'est pour lui et ses amis un signe que l'anarchisme reste vivant. Pour l'organisation, c'est la forme partie qui a été la plus critiquée, car apparemment contraire au principe anarchiste. Cela n'est pas fondé, car il est faux et absurde de penser qu'un parti doit obligatoirement être une organisation autoritaire, aspirant au pouvoir. Ce n'est tout bonnement que l'union de personnes qui partagent des convictions déterminées et qui tendent vers des fins précises, lesquelles ne sont pas automatiquement la conquête du pouvoir. Le comité exécutif, si décrié comme son nom l'indique, est purement exécutif, c'est-à-dire qu'il met en pratique les tâches techniques que lui confie le Congrès. D'ailleurs, il a toujours existé parmi les organisations anarchistes, par exemple l'International Syndicale Anarchiste Actuel en possède l'équivalent avec son secrétariat. En conclusion, Archinov constate que la majorité des objections reposent soit sur une fausse interprétation, soit sur une désinformation intentionnelle. En conséquence, il renvoie les premiers à une meilleure lecture de la plateforme, et pour les seconds, il avoue son impuissance. Il achève là-dessus son bilan de trois années de discussions et polémiques diverses. A la fin du numéro de la revue, une lettre du collectif des anarchistes de Moscou, signée par Borovoy, Bermak et Rock Dave, salue l'œuvre entreprise par Deilo Truda, comme la seule pouvant sortir de l'ornière l'anarchisme révolutionnaire. Peut-être cela donne-t-il le signal, mais une rafle du GPU est opérée au sein des milieux anarchistes du RSS, jusqu'ici tolérée à grande peine par le régime les signataires de la lettre de Deylo Truda, Kudolei et des dizaines d'autres sont arrêtés, emprisonnés ou envoyés en déportation. Tous les liens avec l'occident sont évidemment rompus et interdits. Curieusement, et de manière concomitante, Archinov est arrêté par la police française, qui lui reproche une activité politique incompatible avec son statut de réfugié politique. Il est expulsé vers la Belgique en janvier 1930 sous les coups conjugués de la répression stalinienne et républicaine le travail de clarification et de liaison entrepris par Taylor Truda se trouve annulé en Europe. Après plusieurs mois d'arrêt, la revue reparaît tout de même, mais cette fois à Chicago, aux États-Unis. Qu'est-ce que représentait donc de si extraordinaire cette fameuse « plateforme » Pour parer à la confusion et à la dispersion continuelle des idées et forces anarchistes, elle recommandait l'élaboration d'une théorie cohérente et d'une cohésion conséquente dans l'action, cela passait inévitablement par la définition d'un programme communiste libertaire et d'une ligne politique suivie. Tout cela devait se faire collectivement et non par quelques leaders ou chefs reconnus. En fait, cela revenait à reprendre la tradition bakouninienne de l'Alliance et des Fraternités, à la lumière des expériences militantes et historiques vécues par les auteurs de cet écrit. Qui pouvait y redire Toujours les mêmes, les éternels velléitaires, les bavards impénitents, tous ceux qui avaient malgré tout quelque chose à perdre soit leur petite vanité, soit une situation finalement confortable dans la société actuelle. Cela dit, la plus grande opposition vint du milieu russe émigré, n'ayant rien de commun avec les paysans ukrainiens makovistes et de quelques vieilles barbes anarchistes. A ce sujet, le syndrome Marx, qui avait exercé ses ravages avant 1914, fut avantageusement remplacé par celui de Lénine et du parti monolithique, au point que parler de parti revenait à agiter une corde dans la maison du pendu.